J'ai était sous un arbre Mais pas que cette nuit hein. J'ai dû rester un moment Ça va la commu T'as passé une bonne nuit C'est mon anniversaire Et on va bosser quand même Salut un futur moteur. Je te laisse estimer mon âge au son de ma voix Dans les commentaires dis moi ce que t'en penses, à ton avis quel âge je, je fête aujourd'hui Tu peux aussi aller faire un tour sur mon Instagram, Radio La Noire comme la chaîne Je suis pas sûr quelle réponse, t'auras sûrement de grosses indications mais... Pas la réponse ouais, j'avais jamais eu ça encore Il boit son café au volant vous là je dis rien parce que ça m'est arrivé de faire énormément de bornes en utilitaire et bon au bout d'un moment tu bois un coup mais j'espère que c'est pas trop une habitude non plus allons-y soyons pas gourmands ouah comment ça tourbillonne derrière là c'est un truc de fou ça j'adore heureusement qu'on aura que 70 parce que la même file indienne à 130 à mon avis ça, ça tourbillonne méchamment c'est une belle journée ça fait plaisir, ça fait deux jours que je pète comme un neuneu sur le froid et la pluie et tout. Voilà, aujourd'hui ça fait plaisir. Je pas choisi le meilleur moment. Merci. J'aime bien les pubs cons comme ça. Vous aussi vous êtes beau sur un camion. Comme un camion. Et c'est marqué sur un camion. J'aime bien. Oh putain non J'allais éternuer Et au dernier moment on est rentré dans le tunnel. Oh, horrible Oh mon dieu, j'ai envie de me couper le nez. Oh. Wow. Je trouvais ça fluide. Ça a coupé d'un coup. C'est ouf. Oh là là, il est 18h32. J'ai fini mon petit déj il y a une demi-heure. Avec le périph' là, ça me l'a secoué dedans. Je te jure. Oh là là Porte quoi ça. Tu vois Hier je te disais machin le périph, faut pas en faire trop un monde et tout. Et c'est vrai, je maintiens. Mais ce que moi je trouve comme étant le plus dangereux, tu vois, c'est ça, c'est quand c'est quasi à l'arrêt comme ça, mais que ça roule, tu sais, en première, juste enclenché quoi. Et dès qu'il voit un... un espace, les utilitaires ils se jettent dedans. Et c'est ça le plus dangereux, je trouve. Après, les mecs qui conduisent comme des cons et tout, bon, il euh, y en a toujours, mais... Tu les vois venir... Euh... Tu vois, il y en a partout, donc bon, euh, ils sont plus nombreux sur le périph', mais... Il euh, y a plus de voies, il y a plus de... Tu vois Mais ça, je trouve que c'est LE truc le plus dangereux, c'est dès que t'as un espace et que t'as un utilitaire à proximité, il faut regarder que lui. Et non, justement, mais bon, il faut arriver à focaliser ton attention uniquement sur lui. Tout en surveillant tout ce qu'il y a autour tu vois parce que bon Mais ça je trouve que c'est une dinguerie je lui ai coupé la chic allez tu une belle journée vas-y vas, -y, vas -y. allez mon pote je m'apprêtais à faire une connerie alors je ne vais pas en plus te passer devant Oh, cette nuit dans l'autre sens de ce tunnel-là, à gauche, derrière le mur. Ils faisaient des travaux, ils avaient fermé la voie. Il y a des gars qui faisaient des travaux, mais tu sais, il y avait plusieurs véhicules et tout. Et j'étais au bureau, ça, le bureau, il donne euh, sur cette rue. Et à un moment, j'entends un pont et tout, tu vois, genre, les pompiers, les sirènes, je vois des gyrophares. Putain il y avait les pompiers, ils avaient tiré une lance et tous les mecs ils avaient foutu le feu sous le... dans le tunnel en faisant les travaux là, je sais pas ce qu'ils foutaient. C'est chaud. Dis les gars, euh, révisez pourquoi vous êtes venus. Pour faire cramer Paris ou pour euh, refaire un coup de peinture là Bon tout est bien qui finit bien, plus de peur que de mal, personne n'était blessé. Enfin il y avait quand même euh, un camion de pompiers, un véhicule et puis euh, deux ou trois voitures de police je crois. C'était costaud. Je l'attends toute part. je passe devant lui. Non, je vais passer, je vais me faut filer la hiss. Hop, merci. <rire> Allez, bon bah, go back home. Une bonne soirée de boulot, un petit, un petit gobelet de champ, puis le tour joué, pas non plus, tu vois. C'est un anniversaire, c'est pas. On a pas gagné la palme d'or au festival de Cannes non plus. Hein je suis épuisé putain. Putain c'est rare. Oh. Croiser un frère sur le chemin de retour. Franchement, ça je crois que j'en ai.. Je crois que c'est le premier que je vois en deux ans, on peut-être pas quand même mais. C'est très très rare. Ça fait plaisir. Il y a un ordi lui pour faire ses trucs Uber Captain et tout là. Génial. Et y en a marre de cette voix supprimée là. Oh là là. Ils peuvent pas nous l'enlever. Quoi nous la rendre sans rire. Je suis désagréable. Je suis fatigué. Je suis désagréable. Faut pas m'en vouloir. Moi j'ai le droit d'en vouloir à qui je veux. Mais vous faut pas m'en vouloir. Non. Pas de dinguerie. Putain. Il m'a fait une dinguerie, bâtard. J'en étais sûr. Quand je voyais l'autre là qui avançait pas, je me suis. Dit, mm -mm -mm -mm. It is not smell good. It is not smell good. Mm -mm -mm. Oh, j'ai relâché l'embrayage d'un coup. J'étais sur l'angle, ça a chassé. Enfin, sur l'angle proportionnel. <rire> je suis archi frais, ça fait du bien. Bon bah ben voilà. Ouais oh, je suis désolé. Il... Putain, qu'est-ce qui me fait là encore? Bon, le retour a euh, été voilà, expéditif, je suis trop mort, j'ai absolument pas décroché un mot. Bonne nuit les amis, à la prochaine, ciao.